Bonjour à tous. La semaine dernière, je vous ai montré la double fonction des émotions en général et de la colère en particulier. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans le mode d'emploi de la colère, des techniques simples pour utiliser cette magnifique énergie au service de notre bonheur. La première étape, incontournable, c'est de nommer notre colère. Dites à vous-même d'abord, puis aux autres éventuellement, je suis en colère. Mettre un mot sur notre ressenti, c'est commencer à y réfléchir. C'est donc à la fois l'identifier et la mettre à distance. Je ne suis pas mon émotion, je ne disparais pas en elle. Au contraire, j'ai toujours un cerveau qui fonctionne et qui va faire son boulot de réflexion. Dans une expérience de 2007, des chercheurs de l'Université de Californie à Los Angeles, UCLA, ont utilisé l'imagerie numérique pour suivre l'activité du cerveau de personnes testées. Et ils ont montré que le seul fait de dire son émotion diminuait l'intensité de la réponse du cerveau limbique, le cerveau émotionnel ancien, et activait le néocortex, la partie la plus complexe et la plus récente de notre cerveau, celle qui est justement en charge de l'analyse et de la régulation de nos émotions. Six Seconds, un très bon site dédié à l'intelligence émotionnelle, explique que les mots jouent dans les émotions un rôle de pont entre les ressentis physiques et les pensées. Dire « je ressens ceci » ou bien « j'ai telle émotion » nous fait prendre conscience que justement, nous ne sommes pas seulement cette émotion. Ça nous rappelle que cette émotion est temporaire. Donc, nous commençons à prendre de la distance et à analyser ce que cette émotion nous indique. Daniel Siegel, professeur de psychiatrie lui aussi à UCLA, a une magnifique expression. « Name it to tame it ». Nomme-la l'apprivoiser. Réfléchir, analyser notre émotion, c'est la deuxième étape dans la boucle positive des émotions entre le ressenti physique et les comportements, l'action. Attention, nous pensons dans les mots, donc utilisons les mots exacts. Sinon, nous allons fausser notre analyse d'entrée. Certains d'entre nous ont appris à bloquer la colère et donc ils vont la minorer avec des mots comme euh, « je suis agacé euh, »,« je suis énervé »,« je suis stressé ». Ou même, ils vont disparaître complètement de la phrase, en disant des choses comme « tu sais, il y a des jours où rien ne va ». En minorant ou en niant l'émotion, ils ne vont rien en faire. Donc rien ne va se régler, la situation sera toujours aussi problématique et la colère sera toujours là. À terme, ça peut se finir avec un ulcère de la tension artérielle et ou de brusques éclats de rage. D'autres, justement, confondent au contraire la colère et cette forme escaladée toxique, la rage. Et ils vont dire « je suis fou de colère » ou bien « je suis folle de rage ». Et en disant cela, ils entretiennent la croyance qu'on ne peut pas à la fois être en colère et avoir un cerveau qui fonctionne. La rage, ça n'est plus l'émotion authentique. C'est une sorte d'explosion sur laquelle nous reviendrons dans une prochaine vidéo. Une dernière chose, dites « je suis en colère », pas « tu m'as mis en colère » ou « cette situation me rend dingue, il me fait péter les plombs ». Avec ces tournures passives, nous entretenons la croyance que l'émotion est une réponse quasi automatique, programmée, inévitable à ce qui se passe à l'extérieur de nous. C'est évidemment faux. Notre émotion nous appartient, nous avons le pouvoir d'en faire quelque chose après avoir pris le temps d'y réfléchir. Ce n'est pas une malédiction, un sort que nous auraient jeté des personnes autour de nous. Nommons-la, prenons-en le contrôle, utilisons la Une spéciale dédicace pour conclure. Si vous êtes une indépendante, une freelance, une entrepreneuse et que vous avez des difficultés avec la colère, soit parce que vous la bloquez, soit parce qu'elle explose, et que vous voulez apprendre comment cette colère peut être une magnifique énergie au service de votre business, alors prenez rendez-vous. Je vous offre une heure de mon temps pour discuter de vos difficultés et vous proposer des solutions pratiques. Le lien est ci-dessous. Au plaisir de vous rencontrer.